Alléluia, gloire à l'éternel Seigneur, c'est si bon d'être dans ta présence Éternel, c'est si merveilleux d'être toujours dans ta présence Et de venir t'adorer, de venir communier avec toi Père éternel, ta présence nous fait du bien Ta présence nous fait du bien Gloire à ton nom, éternel mon Dieu Alléluia Seigneur, ce soir de façon spéciale avant de commencer, avec mes frères et sœurs, je remets en tes mains la fille de Natacha Douré. Père éternel, c'est vrai que dans la journée elle m'a dit que l'enfant va mieux. Mais Père, je prie et je demande une guérison totale et complète. Jéhovah rafa je prie que tu la visites là où elle se trouve. Louange et honneur, te soient rendu pour ta présence dans sa vie. Merci Seigneur, donne une occasion de te louer, de te glorifier, de te dire merci. Nous te disons déjà merci parce que nous croyons que tu es le Dieu de la guérison, que tu es le Dieu des miracles. Ta fille a crié à toi et nous croyons que tu as entendu ses cris. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, tu m'as séduite, c'est pourquoi je me donne à toi.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 Pour toujours, oh Seigneur, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, Seigneur, je veux te suivre pour toujours. Parce que tu es mon rocher. Seigneur, d'autres personnes adorent des pierres. Rocher pour rocher, tu es mon rocher. Tu es celui en qui je me confie. Tu es celui que j'adore, tu es celui à qui je dis merci. Seigneur, avant même de te soumettre une préoccupation, je te dis merci. Parce que je crois que tu es le Dieu qui entend toujours nos supplications et qui y répond. Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as. Combler. Oh Seigneur, oh Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai, je célébrerai ta grandeur. Chaque jour, je célébrerai, je célébrerai ta grandeur. Ô oh Seigneur, ô oh Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai, je célébrerai ta grandeur. Seigneur, comment ne pas célébrer ta grandeur chaque jour? Chaque jour, pour le souffle de vie que tu nous donnes, ô oh Père, je veux célébrer ta grandeur. Je veux te magnifier, Seigneur, je veux honorer ton nom. Ô oh Seigneur, ô oh Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour, je célébrerai, je célébrerai ta grandeur. Seigneur, chaque jour, tes enfants se retrouvent tous les soirs pour t'adorer, pour célébrer ta grandeur, pour reconnaître, Seigneur mon Dieu, tes bienfaits, pour reconnaître ta seigneurie,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 Chaque jour, je célébrerai, je célébrerai ta grandeur. Shalom, shalom, adorateurs et adoratrices. C'est avec joie que je suis avec vous ce soir. C'est vrai que c'est Franklin Ladd qui devait passer, mais selon les contraintes qu'il a exposées, j'étais moi-même dans la joie de venir vous retrouver. Parce que notre Dieu, il mérite l'adoration. Et à chaque instant, lorsque nous avons l'opportunité de l'adorer ensemble, pour moi, c'est une bénédiction, pour moi, c'est un privilège. Que le nom de l'Éternel soit élevé dans nos vies, que le nom de l'Éternel soit élevé dans vos vies. Alléluia! Que ce soit, chaque personne élève la voix et dise à son Dieu, « Tu es un sauveur merveilleux. » Bien-aimé, dis à ton papa qu'il est un sauveur merveilleux et qu'en dehors de lui, point de Dieu, en dehors de lui, point de rocher ne mérite l'adoration Alléluia Quel sauveur merveilleux je possède Il s'est sacrifié pour moi Et sa vie innocente qu'il me cède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 qu'il me cède pour mourir sur l'infâme bois attaché attaché à la croix pour moi attaché à la croix pour moi il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix. Pour moi, il a pris ma place sur cette croix. Il a pris ta place sur cette croix, bien-aimé. Quel sauveur merveilleux. Je procède. Il s'est sacrifié. Pour moi, et sa vie innocente qu'il me cède pour mourir sur les femmes bois. Bien aimé. Quel sauveur merveilleux je possède. Je le proclame ce soir. Quel sauveur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 Pour moi, attaché à la croix, pour moi. Jésus a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix, pour moi. Et Jésus, lorsqu'il était attaché à cette croix bien-aimée pour toi et moi, il a dit « Tout est accompli ». Alléluia Il a dit « Tout est accompli ». Et c'est sa parole qui s'accomplit, c'est sa parole. Lorsqu'il dit, c'est avec cette parole qu'il crée. C'est avec cette parole qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia Et Jésus qui a les paroles de la vie, comment ne pas le suivre Comment ne pas rester attaché à lui Lui qui est mort pour moi. Lui qui a pris ma place sur cette croix immonde. Lui qui a pris ma place. Oh, oh Seigneur, alors que tu étais le seul innocent, tu as pris ma place Seigneur. À qui irais-je Si ce n'est qu'à toi. À qui irais-je Alléluia. Jésus, je veux rester attaché à toi toute ma vie parce que tu m'as séduite. Jésus, tu continues de te manifester au quotidien, à chaque instant dans ma vie. Que ton nom soit élevé. Et lorsque tu es là, Père, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de t'adorer. Oh, tu es toujours là. Seigneur mon Dieu, ma vie doit être une adoration. Ma vie est une adoration à ta gloire. Alléluia. Je sais que tu es là, éternel. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Papa Yahweh. Oh, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Oh, je sais que tu es là ce soir. Je sais. Que tu es là, éternel Dieu, ce soir, je sais que tu es là. Bien-aimé, ouvre tes yeux spirituels et l'éternel sur son trône. Oh, bien-aimé, joins ta voix ce soir à celle des anges, à celle des 24 vieillards qui ont jeté leur couronne. Bien-aimé, jette ta couronne terrestre, jette ta couronne humaine, jette ta couronne humaine et prosterne toi devant ton papa pour l'adorer ce soir. Je sais...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 Mon âme te bénit, oh, car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer, mon âme veut te louer. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là, je sais. Que tu es là, Adonai Je sais que tu es là Je sais que tu es là, El Shaddai Je sais que tu es là Je sais que tu es là, Elohim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 mon âme veut t'adorer. Mon âme te magnifie. Car je sais que tu es là. Mon âme te magnifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te bénit. Car je sais que que tu es là. Et quand tu es là, cet esprit, ce n'est plus moi qui vis. Remplis-moi ce soir pour que tes enfants entendent tes paroles. Ces paroles, ô oh Seigneur mon Dieu, qui font que tes enfants disent à qui rions-nous oui, Oh, et Père éternel, que le Saint-Esprit me remplisse ce soir. Que le Saint-Esprit mette dans ma bouche les paroles que tu veux que tes enfants entendent ce soir. Alléluia, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, fais de moi ton instrument. Saint-Esprit, que je disparaisse ce soir et que toi tu prennes toute la place et que les enfants de Papa Yahweh connectés ou qui se connecteront plus tard, oh, ne me voient pas, mais entendent le Saint-Esprit vois le Saint-Esprit communie avec le Saint-Esprit Alléluia gloire à ton, à ton nom parce que je sais que tu es là je sais que tu es là ce soir au nom puissant de Jésus je déclare que ce n'est plus moi qui vis mais c'est le Saint-Esprit qui vit à moi à cet instant Alléluia ce n'est plus moi qui vis Alléluia c'est Jésus qui vit en moi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 C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, c'est Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, cet esprit vient prendre le contrôle ce soir.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 c'est Jésus qui vit en moi, Seigneur, par la lame de tes enfants ce soir. Saint-Esprit, remplace-moi et par la lame de tes enfants ce soir. Saint-Esprit, remplis-moi et par la lame de tes, des enfants de l'éternel ce soir. Oh, rassasie leur âme ce soir, parce que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis à cet instant, c'est Jésus qui vit en moi. Merci, oh, Roi de gloire, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence, parce que tu aimes l'adoration et tes enfants sont rassemblés pour t'adorer. Alléluia. Et à gloire à toi, Jésus, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles pour commencer, pour que je vous transmette ce que l'Éternel m'a mis à cœur pour vous ce soir. Exode 33. Nous allons prendre Exode 33 du verset 9. D'abord verset 9 à 11. Et nous allons progresser. Exode, chapitre 33, verset 9 à 11. Et si vous m'entendez, vous pouvez l'écrire sur la... Sur la plateforme. Exode chapitre 33, versets 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Bien-aimé, ce soir, ce que je veux que tu comprennes ce soir, c'est que chaque fois que nous rentrons dans l'adoration, chaque fois qu'une personne, une adoratrice ou un adorateur est en train de conduire, chaque fois que cette personne commence le direct, ce que je peux te dire avec conviction, c'est que l'éternel descend et s'arrête sur la plateforme. Bien-aimé, ce soir, rentre en contact avec l'éternel. Rentre en contact avec ton papa Yahweh. Rentre en contact avec lui. La parole de Dieu dit, il vient, il descend et il parle avec Moïse. Ce soir, Seigneur, parle avec moi. Mais parle également à tous tes enfants ce soir, Père. Oh, de la même façon que tu parlais avec Moïse, Seigneur, parle avec nous ce soir. Seigneur, parle à chacun de nous. Parle à chacune de nous ce soir. Bien-aimé, sache que dès l'instant où tu te connectes pour entendre ces directs, l'éternel descend. Alléluia. La parole de Dieu dit que chaque fois que Moïse entrait, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse, bien-aimé. Ce soir, dispose-toi parce que l'Éternel veut te parler. Dispose-toi parce que Dieu veut te parler ce soir. Alléluia. Et le verset 10 dit « Tout le peuple voyait la colonne, bien-aimé ma prière pour, pour toi ce soir » c'est que toutes les personnes connectées voient la présence de l'Éternel, ressentent la présence de l'Éternel, entendent l'Éternel. Oh, qu'autour de toi, toutes les circonstances se transforment et que tu comprennes que Dieu est avec toi et qu'il est en train d'agir. La parole de Dieu dit au verset 10 de Exode 33 que tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. Alléluia, bien aimé ce soir, je te confirme qu'au moment où tu t'es connecté, l'éternel est descendu. Alléluia. Dès que le direct a été lancé, l'éternel était présent. L'éternel nous attendait. L'éternel oh, c'est assis pour nous écouter. L'éternel aime que nous l'adorions. Et la parole de Dieu dit, le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente bien-aimée. Sache que l'éternel est là. Et tu as la bonne place Tu as choisi la bonne part Tu es là pour l'adorer ce soir Adore ton Dieu Sans m'écouter Sans savoir si ma voix est bonne Si elle n'est pas bonne Peu importe Toi Adore ton Dieu Alléluia Et qui se révèle à toi Et au verset 11 La parole de Dieu dit L'éternel parlait avec Moïse face à face Comme un homme parle à son ami Ah bien aimé Moi je suis la chouchou de l'éternel Quand il parlait à Moïse là C'est comme ça il va me parler C'est comme ça qu'il va te parler il parle avec nous face à face. Comme un homme parle à son ami. Alléluia bien aimé c'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour que cette relation avec l'éternel soit une relation bénie, soit une relation différente d'avant, soit une relation différente de celle que Dieu a avec d'autres personnes. Jésus est mort pour toi et pour moi. Et Dieu nous parle comme il parle à des amis. Il parle comme il parle à tes enfants. bien aimé je suis la chouchou de l'éternel. Et je crois que ce soir, la parole de Dieu, la présence de Dieu est pour moi. La parole de Dieu, telle qu'il avait avec Moïse, ce qui se passait avec Moïse, me concerne également. Et je crois ce soir, que Dieu est descendu sur cette plateforme pour toi et pour moi Et que Dieu nous parle face à face Parce que nous allons nous disposer pour l'adorer Et que nous sommes déjà disposés Nous croyons que toutes les personnes qui se connectent ce soir Et qui vont se connecter plus tard à ce direct Sont des personnes qui veulent adorer l'éternel Et pour ça, Dieu va se révéler Dieu va parler à chaque personne Pour ça, Dieu va manifester sa présence Alléluia Et la parole de Dieu dit Quand Moïse retourna au camp Son jeune serviteur Josué, fils de Nun ne sortez pas du milieu de l'attente, bien aimé. Lorsque nous allons terminer avec ce direct, ne sort pas de l'adoration. La parole de Dieu dit que Josué, <rire> même lorsque Moïse retournait, Josué restait là. Josué, la parole de Dieu dit que Josué ne sortait pas du milieu de l'attente. Bien aimé. Est-ce qu'on est surpris que plus tard, après que Moïse soit parti, après que Moïse soit mort, est-ce qu'on est étonné de la façon dont Josué manifeste son autorité devant de, de, devant la nature, devant les choses de la nature, l'autorité qui lui fait dire « Soleil, arrête-toi » Bien-aimé, il était dans la présence de Dieu. Même lorsque nous arrêterons ce soir, bien-aimé, reste dans la présence de ton Dieu. Alléluia Gloire à Jésus Nous allons poursuivre avec Exode, chapitre 33, verset 12 et 13.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 je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Bien aimé, c'est ma prière ce soir. Seigneur, révèle-toi à nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-nous connaître tes voies. Seigneur, nous croyons que ce peuple, c'est toi qui as suscité la plateforme. C'est toi qui as dit, fais monter ce peuple pour m'adorer. Oh Père, fais-moi connaître tes voies. Parce que Seigneur mon Dieu, nous savons que tu es en train de nous emmener dans une direction que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas parce que la plateforme ne nous appartient pas. C'est à toi qu'elle appartient, Père. Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, nous sommes ton peuple. Moïse pouvait dire, considère que cette nation est ton peuple. Alléluia. Considère que cette nation est ton peuple. Seigneur, considère que cette plateforme, tes adorateurs, les adoratrices qui sont là. Alléluia, c'est un peuple béni par toi, c'est ton peuple Seigneur, je te le consacre ce soir Je te consacre ton peuple ce soir encore une fois Alléluia, fais-nous connaître tes voix Fais-nous connaître tes voix Nous savons que tu nous connais par nos noms Oh, hier, yeah, tu as utilisé la servante de Dieu Catherine Gaissant pour nous dire que tu nous connais par notre nom Chacun, tu connais notre nom C'est ce que ta parole dit Seigneur, je te présente ton peuple ce soir Parle à ton peuple ce soir. Fais connaître tes voix à ton peuple ce soir. Ouvre nos yeux et nos oreilles ce soir. Ouvre notre entendement ce soir. Et dis-nous comme tu as dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Ô oh Père, tes enfants sont là ce soir fatigués et chargés. Donne-leur du repos et réalise tes promesses. Accomplis tes promesses dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous allons encore lire Exode 33, verset 17. Exode 33, verset 17 à 19. Exode 33, verset 17 à 19. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. » Alléluia !« Je ferai ce que tu me demandes. »« Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Bien-aimé, je considère que c'est la réponse de l'Éternel à ce que nous venons de dire la parole de Dieu dit l'éternel dit à Moïse je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux remplace Moïse par ton propre nom l'éternel dit à Georgette je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom verset 18 Moïse dit fais-moi voir ta gloire ah Seigneur comme Moïse ce soir fais-nous voir ta gloire « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, ce soir. » Et l'Éternel répondit, « Alléluia. »« Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. »« Je fais grâce à qui je fais grâce ?»« Et miséricorde à qui je fais miséricorde ?» Alléluia. Notre Dieu ne s'embarrasse pas de titres de qui que ce soit. Il dit, « Il fait grâce à qui il fait grâce ?» Et ce qui est merveilleux, il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et lui-même, il dit, « Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel bien-aimé. » Mais quand il proclame, nous aussi proclamons avec lui. Parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il n'a pas créé cette plateforme en cherchant des grands théologiens, en cherchant des personnes qui sont mondialement connues dans le service du Seigneur. Il nous a pris, nous, brebis, sans nom, dans la maison de Dieu, et il dit, adorez-moi, parce que je cherche des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité, et Moïse pouvait lui dire, Moïse qui parlait face à face avec Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire ah Seigneur, ce soir ma prière, c'est celle de Moïse, Seigneur, fais-nous voir ta gloire la gloire que tu nous as promis, nous sommes au mois de juin Seigneur, fais-nous voir ta gloire Alléluia Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, dis-le avec foi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Seigneur éternel, je sais que tu entends nos prières. Seigneur mon Dieu, tu as dit que nous avons trouvé grâce à tes yeux. C'est pourquoi mon cœur peut dire ce soir, Seigneur fais-moi voir ta gloire. Seigneur fais-moi voir ta gloire. Bien aimé. La semaine dernière, avant que la semaine ne se termine, j'étais face à un défi important. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où regarder. Je ne savais pas à qui je pouvais regarder. Bien-aimé, mais Dieu s'est révélé à moi. Lorsque Béatrice mille s'est en train de prier, elle a fait un certain nombre de proclamations. Bien-aimé, j'avais l'impression que je lui avais parlé de ma situation alors qu'on ne s'était pas parlé. Et Dieu, lorsqu'on a terminé, j'ai fait comme Josué. Le direct est fini, mais je suis resté dans la présence du Seigneur pour parler avec lui, pour lui dire « Seigneur, je n'ai pas de solution humaine. Seigneur, voici le défi qui est là, ce n'est pas de moi qu'on parle, c'est de toi qu'on parle parce que tu es le Dieu à qui j'ai cru. Oh Père, ton nom est invoqué sur moi, Seigneur, que je ne sois point humilié, bien-aimé. Avant que la semaine ne se termine, le Seigneur a ouvert une porte. Alléluia Je parle même de la semaine où nous sommes justement. Avant que la semaine ne se termine, je dis, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi quelle direction prendre. Bien-aimé. Oh, mercredi, Dieu a ouvert la porte parce que je dis, Seigneur, avant que cette semaine ne se termine, tu connais mes défis. Seigneur, je ne veux pas avoir honte. Oh, j'ai besoin de toi. Dieu a utilisé sa servante Béatrice pour prier pour moi en esprit sans qu'elle sache ce que je voulais. Et je me suis accroché à cette prière. Et j'ai continué comme Jésus. Je, je suis resté là dans la présence du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de tout mon cœur. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur a glorifié son nom. Le Seigneur a fait au nom puissant de Jésus. Je ne peux que lui rendre gloire. C'était, et voilà, c'est mercredi que nous avons prié avec Béatrice, je crois. Et jeudi, le Seigneur a répondu à ma prière. Et il a répondu. Il a fait de façon concrète, bien-aimé. Comment ne pas louer un tel Dieu? « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Bien-aimé, devant toute situation, ça peut avoir l'air fermé. Mais Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Alléluia. Il dit « Regarde ça là, c'est fermé, c'est barricadé. » Mais personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Mais regarde ça, là, je vais te livrer ça. Bien-aimé, il a fait pour moi, il va faire pour toi. Et je crois que lorsque Dieu l'a fait, oh, je, je suis convaincu que c'est les prémices. C'est le démarrage de quelque chose de plus grand. Joie ne passera pas, bien-aimé. Alléluia. Joie ne passera pas. Accroche-toi à cette parole. Oh, le Seigneur fera voir sa gloire. Le Seigneur te fera voir sa gloire parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Bien-aimé, il dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui devant l'éternel. Il fait grâce à qui il fait grâce. Et si tu as trouvé grâce à ses yeux, ce n'est pas parce que tu es plus méritant ou plus mérité. C'est simplement parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. C'est le mois de la grâce. C'est le mois. Oh, c'est le mois de sa grande miséricorde. C'est le mois de sa gloire dans ta vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es mon Dieu créateur. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre dieu. Tu es le dieu des miracles, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre dieu. Oh, tu es le Dieu créateur C'est ce que tu dis qui crée C'est ta parole qui crée C'est toi qui amènes à l'existence Ce qui n'existait pas Oh Seigneur, là où on n'imagine Même pas qu'il peut y avoir un miracle Toi tu crées le miracle Tu es le Dieu créateur Tu es l'unique À part toi Il n'y a point d'autre Dieu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 Alpha, Omega. à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh Seigneur, je te louerai toute ma vie. Je te louerai toute ma vie parce qu'à part toi, il n'y a point de Dieu. Père, je veux rester dans ta présence, communier avec toi parce que je me rends compte que quand on finit de parler avec toi, oh Père éternel, ta gloire remplit nos vies. Alléluia. Moi, je louerai Jéhovah, Hosanna. Moi, je louerai Jéhovah, Hosanna. Moi, je louerai Jéhovah, Hosanna. Moi, je louerai Jéhovah, Hosanna. Moi, je chanterai son saint aux Hosanna. Bien aimé, ce mois de juin, là reste dans l'adoration. Ne rentre même pas dans un moment de lamentation ou de quoi que ce soit. Quelle que soit la situation, assieds-toi devant ton papa et dis-lui, fais-moi voir ta gloire. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Je n'ai pas de solution. Je n'ai aucune solution. Humainement, je suis limité. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Moi, je chanterai mon papa, Hosanna. Moi, je louerai Jéhovah, Hosanna. Moi, je chanterai son sénant, Hosanna. Moi, je louerai Jéhovah, Hosanna. Je veux t'exprimer. Mon désir Celui de t'adorer ce soir Je veux t'exprimer Yahweh Mon désir Celui de t'honorer ce soir Je veux t'exprimer Mon désir celui de t'adorer, Yahweh. Je veux t'exprimer. Mon désir, celui de te glorifier ce soir. Je veux t'exprimer. Mon désir, celui de t'élever, Yahweh. Je veux t'exprimer, mon désir, celui de t'élever, Yahweh, Yahweh, Je veux t'exprimer, mon désir, celui de t'adorer, Yahweh. Je veux t'exprimer, mon désir, oh celui de t'adorer ce soir, car tu es mon bouclier, tu es mon étendard, tu es, tu es mon rocher, oh tu es, tu es ma solution, oh tu es. Tu es l'éternel Dieu, tu es. Oh. Tu es l'Ishama, oh, oh tu es. Tu es mon Rédempteur, tu es. Tu es mon Papa, oh tu es. Ah. Tu es mon Confident, oh tu es. Tu es ma réponse, oh tu es. Tu es toute ma vie, oh, tu es. Tu es mon rocher, oh, tu es. Tu es mon pouvoir, tu es. Ah, Seigneur, je veux t'exprimer. Mon désir ce soir, celui de t'adorer, papa. Je veux t'exprimer, mon désir, oh Seigneur, celui de te glorifier ce soir. Car tu es comme un étendard, tu es, tu es mon bouclier, tu es, tu es mon salut, oh yaya. Yeah, yeah. Tu es mon berger Oh, tu es Tu es mon papa Oh, Yahweh Oh Seigneur, tu es mon rédempteur Alléluia Oh Jésus Tu es tout pour moi, tu es mon sauveur Seigneur Je ne sais même pas comment te qualifier Parce que les mots humains sont insuffisants Mon âme te loue oh roi de gloire Mon âme te magnifie oh roi de gloire Alléluia Oh, je te loue pour ta présence dans ce lieu, Père. Qui sommes-nous? Pour que tu descendes jusqu'à nous, Père, si ce n'est par amour. Ta parole dit, Seigneur mon Dieu, que ton royaume est descendu, ton règne est descendu jusqu'à nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau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 L'agneau est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, hein, mais j'ai noté quelque chose. Depuis quelque temps, notre Dieu est de plus en plus précis dans ce qu'il veut faire pour nous. Bien-aimé, il y a des choses qui m'ont été annoncées il y a des années de cela. Il y a une, au moins une dizaine d'années. Bien-aimé, ces choses-là se précisent aujourd'hui sans que j'aie parlé à qui que ce soit. Et les choses se confirment. Oh bien-aimé, à ma faveur. Les choses se précisent parce que notre Dieu, ce qu'il dit, il fait. Et je suis convaincu que le temps est proche. Je suis convaincu que ce qui a été annoncé, moi, en tout cas sur ma vie, au moment où j'étais même dans la galère, au moment où je me demandais, Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir. Dieu me regarde depuis l'annonce des choses. Il parle à différentes personnes, des personnes qui ne se connaissent même pas. Et il confirme la même chose et moi-même, il me montre. Bien aimé, lorsque j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose que tu m'as montré. Il y a, oh Seigneur, il y a plus de 15 ans tu m'as montré. « Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je me suis dit, « Seigneur, si tu m'as montré ça, là, ça doit arriver. » Et de temps en temps, je lui rappelle, « Seigneur, tu m'avais montré ça, là. » Et je me rends compte que de plus en plus, Dieu est en train de montrer le temps est proche. Alléluia. Bien aimé, je crois que cela te concerne aussi. Parce que chaque jour, sur cette plateforme, il y a une parole. « Oh !» Au fur et à mesure que nous avançons, il y a une parole de l'éternel pour chaque personne qui dit, l'ange est à ta porte. L'ange est en train de frapper pour t'annoncer une bonne nouvelle. Bien-aimé, l'éternel est en train de te dire, tu as la restitution, Dieu te restitue. L'éternel est en train de te dire, il est souverain. Tu es en train de faire trembler le monde des ténèbres. Alléluia, bien-aimé. Ce n'est pas la grâce de Dieu, ça. Ce n'est pas un privilège, ça. Moi, je crois, au nom puissant de Jésus, que le temps est arrivé. Car il est glorieux et digne de rayer, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Il faut sécher tes larmes. Il faut sécher tes larmes, quelle que soit la situation où tu es. Bien-aimé, dis à ton papa, fais-moi voir ta gloire. Je crois que le temps est arrivé. Je crois que le temps est arrivé. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, la est souverain. Sois loué, ô roi des rois. Sois loué, Seigneur des Seigneurs. Sois loué. Louez à jamais Que tous ceux qui respirent louent l'éternel Sois loué, ô roi des rois Sois loué, Seigneur des seigneurs oh. Sois loué, loué à jamais Que tous ceux qui respirent louent l'éternel Sois adoré, ô roi des rois Sois magnifié, Seigneur des seigneurs Oh, sois loué, loué à jamais Que tous ceux qui respirent louent l'éternel Sois magnifié, ô roi des rois Sois glorifié Seigneur des seigneurs, sois loué, loué à jamais, que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Sois magnifié, ô roi des rois, sois loué, Seigneur des seigneurs. Oh Seigneur, tu me confirmes que tu es là tu me confirmes que tu es présent, Père, visite chaque personne au Père, et qu'à l'instant, même chaque personne connectée, Seigneur, ressente que tu es là. Oh Seigneur, sois loué, ô oh roi des rois, sois loué, Seigneur des seigneurs, oh sois loué, loué à jamais, toi qui es sur le trône, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh que des chèques bacaya. Ore que des chèques baholis que les de compter là. Ore que des Sois loué ô roi des rois. Sois loué Seigneur des seigneurs. Sois loué loué à jamais. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilleux. Ce nom, c'est Jésus. Oh, Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Oh.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 ce nom c'est Jésus. Ce nom la guérit les malades. Ce nom la chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom Jésus est vraiment puissant. Bien-aimé, si tu crois ça. Ce nom la guérit les malades. Ce nom la chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée Le nom Jésus est vraiment puissant Oh, puissant, puissant, puissant et ce nom Puissant, puissant, puissant et ce nom Puissant, puissant, puissant et ce nom Le nom Jésus est vraiment puissant Oh, ce nom-là, guérit les malades. Bien-aimé, si tu es malade, mets-la main où tu as mal ce soir. Ce nom-là, chasse les démons. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom Jésus est vraiment puissant. Bien-aimé, présente ta situation à l'éternel. Oh, Avec ce nom, la victoire est assurée. Quelle est la situation qui est devant toi? Quelle est le Jéricho qui est devant toi? Jéricho tombe. Oh, Bien-aimé, ce nom-là, guérit les malades. Ce nom-là, chasse les démons Avec ce nom, la victoire est assurée Le nom Jésus est vraiment puissant Moi j'ai eu la victoire dans cette semaine Et je crois qu'il y a encore de grandes victoires qui arrivent Parce que ça ne fait que commencer, me dit l'éternel Alléluia, gloire à ton nom Jésus Reçois l'adoration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 notre victoire Digne-tu Seigneur Emmanuel Bien-aimé Dis à ton papa ce soir de recevoir ton adoration Bien-aimé Ouvre la bouche et puis parle à ton papa Adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme Adore-le en esprit et en vérité Il est sur son trône Alléluia Reçois l'adoration tu es le roi de gloire Notre victoire digne tu Seigneur Emmanuel réque baché que baraka tes chez que de conta Ore bacaya soka de che macaya re ki soka. Ori ka macaya seke de conta. Ore que de che ba kori cheke de barrori bacaya. Ori kan de cheke bacaya. Ore ga kon de cheke o mai que de sere cora. Bem bacaya seke de bacaya. Ore que ba cheke re conti che bacaya. Roko no basta kin de laia. ki seki ko de cheke para conta. la doracion. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Seigneur, je suis à toi, je veux n'être qu'à toi. Reçois mon adoration ce soir. Reçois notre adoration au Père reçois notre adoration, l'adoration des enfants qui t'aiment, l'adoration de, des enfants qui croient en toi, l'adoration des enfants, Seigneur mon Dieu, qui ont décidé que chaque soir, tu dois être célébré, chaque jour, tu dois être magnifié, chaque jour, tu dois être honoré. Alléluia, Seigneur. Enlève de leur vie toute humiliation. Enlève de leur vie toute humiliation et tout désespoir. Oh Père, que tes enfants aient toujours la force,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 de tout mon cœur, je ferai de toi, Jésus, le sujet de ma joie. Alléluia. Seigneur, réponds aux défis de tes enfants. Oh Seigneur, réponds aux défis de tes enfants. Il n'y a que toi. Je louerai l'éternel. De tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, guéris le cœur blessé. Guéris le cœur brisé. Je louerai l'éternel. De tout mon cœur. Bien-aimé, si ton cœur est blessé ce soir, répand ton cœur devant l'éternel. Répand ton cœur devant l'éternel. C'est sa main qui te guérit. C'est sa main qui soigne ta blessure interne. Je louerai l'éternel De tout mon cœur Je raconterai toutes tes merveilles Je chanterai ton nom Oh, Je louerai l'éternel De tout mon cœur je ferai de toi, Jésus, le sujet de ma joie. Alléluia. Bien aimé, son nom c'est Jésus. Ton nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, bien-aimé, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Bien-aimé, ce soir, Dieu est en train de me mettre à l'instant un cantique pour toi, sa parole pour toi. Ne sois pas découragé, mon frère. Ne sois point attristé, ma soeur. Parce que Jésus a un plan pour toi. Oh, Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Quelle que soit ta situation, ma soeur. Quelle que soit ta situation, mon frère. Ne tourne plus d'un regard inquiet. Ne sois point désespéré, ma soeur Parce que Jésus a un plan pour toi Oh Jésus a un plan pour toi Oh, Jésus a un plan toujours pour toi Mon Jésus a un plan pour toi Ton Jésus a un plan toujours pour toi Jésus a un plan pour toi Ne sois pas désespéré, ma soeur ne sois point attristé, mon frère, parce que Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Oh, Jésus a un plan oh, pour toi. Oh, Jésus a un plan pour toi. Mon Jésus a un plan pour toi. Il te dit à l'instant, ma soeur.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 Oh, Jésus a un plan pour toi Jésus a un plan pour toi Jésus a un plan pour toi Jésus a un plan pour toi Alléluia, merci Jésus Merci Seigneur pour cette parole que tu me demandes d'annoncer à tes enfants à l'instant Que ton nom soit élevé Seigneur Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles rapidement Juste un verset Exode 34 Exode 34 verset 29 Exode 34 verset 29 Exode 34 verset 29 On peut l'écrire Exode 34 verset 29 Je lis la parole de Dieu Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Bien-aimé, c'est sur cette phrase que l'Éternel veut mettre l'accent ce soir. Moïse allait parler avec l'Éternel. Il allait prendre des instructions de l'Éternel. Il allait communier avec l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, il est descendu avec son témoignage. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire ce soir? Il est descendu avec son témoignage Et la parole de Dieu dit qu'il ne savait pas Que la peau de son visage rayonnait Parce qu'il avait parlé avec l'éternel Bien aimé, ce soir Parce que tu parles avec l'éternel Tu as ton témoignage en main Tu rayonnes mais tu ne sais pas Nous tous nous allons voir Autour de toi les gens vont voir que tu rayonnes Que tu es transfiguré Alléluia Le moment où mis, tu vas te rendre compte, même C'est les gens qui sont en train de parler de ton témoignage Bien-aimé, est-ce que tu comprends La parole de Dieu que Moïse est descendu de la montagne avec le témoignage Alléluia Il est descendu avec le témoignage à la main L'étape du témoignage Et en descendant de cette montagne Il était transformé Il était transfiguré Va à la rencontre de ton Dieu, bien-aimé Va à la rencontre de ton Dieu Il te transforme Il te transforme Quelle que soit la situation Ton témoignage est dans ta main, bien-aimé après toi, rendre ton témoignage. Après toi, rendre ton, ton témoignage. Alléluia. Et que le, la lumière de Dieu ne te quitte pas. Que la lumière de Dieu t'enveloppe et que cela se voit. Alléluia. Bien-aimé, je prie que tu sois conscient de la lumière de Dieu qui est sur toi. Partout où tu es, partout où tu rentres, qu'aucune porte ne te soit fermée. Qu'aucune porte ne te soit fermée parce que la lumière de Dieu est sur toi. Alléluia. Dieu aime ses enfants, il est délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants, il est délivre de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à, à tous tes besoins Quand il n'y a plus d'espoir Je dis abandonner et mépriser Oh, crois et sois confiant Dieu pourvoira à, à tous tes besoins Dieu aime ses enfants Il est délivre de leurs souffrances Il voit il sait, ton témoignage est là. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, je dis, croyez, sois confiant, Dieu pourvoira à, à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir Abandonné et méprisé Je te dis, crois et sois confiant Dieu pouvoira à, à tous tes besoins Quand il n'y a plus d'espoir Abandonné et méprisé Oh, crois et sois confiant Dieu pouvoira à, à tous tes besoins Louez Yahweh Louez mon papa Louez Yahweh Au plus haut des cieux, Louez Yahweh des cieux dans peu de temps je verrai jésus-Christ dans peu de temps je verrai mon sauveur je le verrai à l'œuvre dans ma vie je le verrai à l'œuvre dans ta vie enfant de dieu dans peu de temps Oh, je verrai Jésus-Christ à l'œuvre. Dans peu de temps, je verrai mon sauveur. Je te dis ce soir, dans peu de temps, tu verras Jésus-Christ. Oh, Seigneur Aïe Dans peu de temps, tu verras ton sauveur. Jéricho va tomber. Dans peu de temps Tu verras Jésus-Christ Dans peu de temps Tu verras ton sauveur Oh, je te dis ce soir Dans peu de temps Reçois de la part de l'éternel Tu verras Jésus-Christ Dans peu de temps Tu verras ton sauveur cette montagne Se déplacera Oh, elle s'écroulera même Cette montagne Se déplacera Seigneur, c'est toi qui me fais dire ça, Seigneur Parce que ça, je ne l'avais pas préparé Cette montagne Se déplacera Par mon esprit dit l'Éternel. Cette montagne, oh, se déplacera mes enfants. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit né Cette montagne, je dis, se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera à mon esprit. Dis le Seigneur. Le Seigneur te dit ce soir, cette montagne se déplacera. Je ne sais pas de quelle montagne il parle. Chacun connaît devant quoi il se trouve. Cette montagne se déplacera, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Bien-aimé, accroche à cette parole. Cette montagne se déplacera. Je te dis ce soir, bien-aimé. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne, je dis, se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Bien-aimé, cette montagne se déplacera. Bien aimé, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé, je le crois. Je suis convaincu de cela. Je crois que je m'accroche oh, à sa parole. Le temps de Dieu est arrivé. Dieu est sur son trône. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il fait. Il est l'unique. Il est le créateur. Il est celui qui pouvoit. Il est celui qui décide et la chose arrive. Bien aimé, dis-lui merci ce soir. Dis-lui simplement merci. Dieu lui merci parce que c'est lui qui te relève de tes faiblesses C'est lui qui te relève de tes faiblesses Alléluia Et qui te met dans l'allégresse Dis merci à ton papa Alléluia Gloire à ton nom Jésus Alléluia Gloire à ton nom je vis mon vrai bonheur, Jésus, dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Oh, Jésus, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi, le rocher des âges,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 Oh yes, alléluia, oh Jésus, nos deux esprits s'accordent, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse papa. Mm -hmm. J'ai savouré l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout, Seigneur je te dis merci, oh Seigneur, je brise toutes les montagnes devant tes enfants ce soir. Gloire à ton nom Jésus, toutes les montagnes s'écroulent, rien ne résiste devant tes enfants. Béni soit ton Seigneur, Yahweh. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Oh, alléluia, louange à toi. louange à ton nom. Oh, tout mon bonheur se passe là devant ta face. Il n'y a pas meilleur en toi Qu'à l'ombre de ta gloire Tu me relèves de mes faiblesses Et tu me remplis d'allégresse Seigneur, je te dis merci Oh, devant ton trône de gloire J'écris ma petite histoire À l'encre de mes larmes Dans la joie de mon âme Jésus Dans le conseil de ta grandeur Seigneur je te dis merci Pour moi des bains Et nos deux esprits s'accordent Dans un élan de tendresse Je me réjouis sans cesse Gloire à toi Jésus Merci Jésus parce que je sais que tu dis et tu fais tu n'es pas un Dieu sourd, tu t'appelles Elie Shammah. Tu t'appelles Elie Shama. Tu es le Dieu qui agit, quelles que soient les circonstances. Oh Seigneur, c'est pourquoi mon âme t'élève tous les jours. C'est pourquoi mon âme t'acclame et te glorifie tous les jours. Parce que je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es là et tu fais. Oh, Elie Shama est ton nom. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Et partout, Seigneur, je te dis merci. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de rester avec vous encore et encore et encore. Mais l'heure est arrivée. Humainement, nous devons arrêter. Mais bien-aimé, fais comme Josué. Lorsque Moïse quittait la tente, la parole de Dieu dit que Josué restait là. Parce qu'il aimait la présence de l'Éternel. Parce qu'il voulait continuer à parler à son papa. Bien-aimé. Reste dans la présence de l'Éternel. Continue d'adorer ton Dieu et tu vas voir ce qu'il va faire. Dans peu de temps, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Tu vas témoigner de l'amour de Dieu. Et tu vas dire, « Quand je pense, Seigneur, à ce que, à là où tu m'as enlevé, je ne peux que chanter ton nom, ô oh, Père. Il est là, je ne peux pas... À prendre le temps encore de chanter un autre cantique. Mais que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Que la gloire de Dieu rayonne sur ta vie. Que cela se voit et que toi-même tu t'en rendes compte. Alléluia. Que ton témoignage, tu le possèdes au moment où nous sortons de ce moment. Tu possèdes ton témoignage. Et la lumière de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu brise sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, je décrète sur ta vie que toute montagne se brise et se déplace. Au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur te fera un chemin dans le désert. Parce que le Seigneur se révèle à toi à l'instant. Parce que le Seigneur fait un miracle dans ta vie. Parce que le Seigneur se révèle à toi. Lorsque nous allons nous séparer, le, tu restes avec le Seigneur. Il va se révéler à toi. Il va ouvrir une porte là où tu n'imaginais même pas. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est au-dessus des circonstances. Parce que notre Dieu, c'est celui-là qui manipule les circonstances à sa guise. Notre Dieu, c'est le Dieu victorieux. Celui qui nous rend plus que vainqueurs. Seigneur, par ton sang, tu as dit... Tout est accompli. Nous croyons ce soir que pour chaque personne connectée, pour chaque personne qui se connectera, ta parole est accomplie. Tout est accompli. Merci pour ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et encore, amen, bien-aimé. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Alléluia.